Je suis venu passer le week-end ici à moulin enfin juste à côté, et j'étais décidé fermement à visiter l'endroit. Et je suis ravie, surpris euh, de l'ampleur, de l'amplitude du Le bâtiment est juste incroyable et euh, la qualité de l'exposition, des lieux, de l'aménagement, de la scénographie euh, me réjouit complètement. Je savais que ce lieu existait, j'avais parfois même euh, annoncé quelques, quelques expositions lors de, dans, dans, dans l'émission, dans Silence ça pousse. C'est un lieu dont on parle et moi c'est presque triché parce que j'ai passé une partie de ma vie au théâtre, donc euh, le costume de théâtre, le costume de danse, c'est des choses dans lesquelles j'ai travaillé précédemment, j'ai fait de la scénographie, j'ai parfois fait des costumes, donc ça me touche. Donc je, forcément je savais que ce lieu existait et forcément je savais que je viendrais et en faire la visite un jour. Je me, suis, je me suis garé là et j'ai foncé direct dans le bâtiment. J'ai pas fait encore très attention à ce qui se passait autour de moi, autour du bâtiment. Je suis désolé. Non mais je vais revenir, oui oui, oui, oui. j'adore le, le Bourbonnais, je trouve que la campagne peut être très belle, il y a de l'eau partout, euh, il y a des châteaux, euh, pouf pouf, pas comme ça, c'est une, une région ravissante. Mais j'étais déjà venu hein, dans l'Allier, l'Arboretum de Baleine, j'étais venu euh, près de Montluçon chez les Delbar, euh, et puis je, je pourrais pas, enfin ça fait quand même plus de 20 ans que je fais cette émission, mais je suis déjà venu quelques fois ici, pas à Moulin mais... Dans la région, oui. Merci beaucoup.